bonjour les amis je pense que vous allez super bien aujourd'hui je vais vous faire je vais vous laisser le coupon du jour comme je vous l'avais promis de faire je vais le faire chaque jour pour vous donc sans, sans plus tarder allons dans OneSbet directement je ne suis pas là pour vous conseiller d'aller sur OneSbet et choisir les matchs un par un non moi je suis là pour vous aider à faire le coupon seulement donc c'est à cause de ça que c'est à cause de vous que j'ai créé ce compte OneSbet. Nouvellement, je l'ai créé pour vous faire les coupons du jour. Chaque jour, je vous laisse un coupon. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner le coupon du jour. Je vais faire le coupon et vous donner le code seulement et vous allez taper. Donc, la seule chose pour vous est de s'abonner à ma chaîne YouTube et de liker la vidéo. La seule chose que j'ai besoin, vous chez c'est ça les amis. Je ne suis pas là pour vous vendre des coupons. Non, je ne suis pas là pour vous conseiller d'aller sur One yes et choisir un match par match. Non, non, non, non. Donc, sans plus tarder, je vais. Je vais directement. Dans menu principal. Vous voyez. Je vais dans Paris Sportif. Je vais vous montrer là où j'ai choisi les matchs. Vous voyez. Je viens sur. Quoi? match amicaux des clubs match amicaux des clubs vous voyez donc c'est ici que j'ai choisi les matchs les matchs que j'ai choisi va commencer à partir de 13h j'ai laissé tous les matchs de midi et de midi 30 donc les matchs vont commencer à partir de 13h donc les amis je vais dans le coupon de Paris et vous montrer ce que je fais voici donc c'est le coupon que j'ai fait aujourd'hui les amis je vous dis que j'ai fait un code de 2,812. Et il n'y a pas plus que ça. Donc, moi, je ne suis pas là pour faire. perdre. Il faut miser gros. Et puis, c'est ça. C'est ce que moi je fais pour gagner OneSlave. Parce que si tu risques, ton agent va partir seulement, les amis. Donc, je vais télécharger. Je vais enregistrer le coup. Et vous allez voir le code pour pouvoir taper le code seulement. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez. Donc, c'est ça, les amis. Vous allez taper le code là. Et puis vous allez miser combien vous voulez sur la côte là donc c'est un peu ça ok merci beaucoup n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo les amis si vous faites ça je vous assure que chaque jour au moins si vous avez 500 vous allez trouver 1000 francs si vous avez 500 chaque jour moi je vais faire vous allez trouver 500 la seule chose est de se patienter parce qu'avec 1 on se patiente, on ne fait pas déjà. Donc on se patiente avec 1 c'est ça les amis. Donc si vous avez 1000 francs, moi je vais vous faire gagner 2000 francs chaque jour. Si vous avez 500, vous allez gagner francs chaque jour les amis. Donc c'est ce que moi je fais. Après, je vais dans mes coupons de Paris. je vais vous montrer certaines choses que vous allez voir. voyez vous voyez j'ai perdu un peu vous voyez donc si je perds je ne perds pas rapidement comme ça vous voyez vous voyez j'ai déjà effacé sinon les amis j'ai gagné jusqu'à cent et quelques mille le jour passé là donc c'est ce que moi je fais les amis vous voyez donc ici c'est parce que ici j'ai prêté un agent j'ai prêté l'agent sur one et après avoir caillé ils ont retiré ça vous voyez donc c'est ça donc je, après je vais vous montrer comment comment faire comment et, et faire chose là comment pr prêter de l'argent chez one is et après avoir cahé le coup il va retirer ça ça la ce sont les choses de Biaba que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos donc n'oubliez pas de vous liker de liker la vidéo et de s'abonner à la chaîne et me soutenir pour que je vous fasse de beaucoup de vidéos